Et hey, salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour l'épisode 1 de World Influence. World Influence est un serveur semi-RP modé qui est basé sur cartes réelles du monde et donc j'ai, il m'a intéressé et j'ai donc voulu prendre un pays et ce pays c'est la Russie, c'est le pays le plus grand du monde. Et voilà, dû, tellement, il est tellement grand que j'ai dû passer un entretien pour l'obtenir. Nous sommes déjà en alliance avec le Canada, et je, vous ai, et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du serveur. Alors, alors qu déjà, qu'est-ce que World Influence Donc euh, World Influence, c'est un, un serveur PVP faction semi-RP modé basé sur la carte du monde. Oui, c'est bien sur la carte du monde. En effet, notre faction ne sera pas n'importe laquelle, hein, ce sera un pays. Donc euh, il fallait que je fasse une demande pays et qu'elle soit acceptée. Donc euh, voilà, donc maintenant j'ai un pays, je je, maintenant je commence à gouverner mon pays, pas de tout repos parce que je vais devoir faire face aux autres pays qui ne veulent que ma peau et donc ils vont, vont, vont me lancer des guerres et donc euh, je dois préparer un stock d'armes à feu, de missiles, d'armures, d'épées, de soldats pour repousser les pays ennemis et les obliger à être, votre col à être ma colonie ou bien je fais, euh, si j'aime pas ce pays, bah je décide de l'éradication totale du pays et voilà. Cependant, bah moi je ne, veux... je ne veux que la paix, afin de pouvoir débloquer mon... Mon... mon pays dans la plus tranquille des atmosphères. Et après on fait la guerre, mais bon j'aime pas trop la guerre, c'est donc possible si vous trouvez un arrangement entre vos pays. Vous avez carte blanche sur la façon dont vous voulez jouer sur le serveur. Depuis chaque semaine, des notations sont organisées pour les administrateurs prenant en compte le niveau économique du pays, les ressources militaires telles que le tels que les missiles, l'architecture et enfin la technologie qui permet d'avoir une expérience plus poussée. Et ça, c'est vraiment un plus sur ce serveur. Vous pouvez donc tout miser sur ces notations et gagner gros. Ou encore, vous pouvez simplement provoquer des guerres à tout va pour détruire le plus de pays et gagner énormément de ressources et d'argent. Car oui, l'argent n'est pas un bien immatériel. Il est donc possible de piller l'argent des autres, c'est un item comme n'importe quel autre bloc ou arme. Je recrute... Euh, sur Board euh, Influence, parce que nous sommes très peu, euh, très peu pour l'instant. Euh, je vais inviter quelques amis, mais après euh, il manque. Donc, si vous avez un PC capable de tenir 60 modes, je... il y a un petit formulaire en description et vous rejoignez le serveur. Serveur Premium, comme d'habitude. Et il y a aussi un Discord si vous voulez rejoindre le Discord et si vous voulez être citoyen ou immigré. Donc sans plus tarder on va recommencer. Normalement bon, j'allais tourner l'épisode avec le chef du Canada, mais je n'est pas là, c'est un petit peu mort. On va continuer à couper du bois, faire euh, pour avoir beaucoup de ressources. Euh, bon, je vais un petit peu nettoyer mon inventaire. Donc ici j'ai un coffre. Voilà, voilà. Et voilà. Par contre j'ai beaucoup de flèches, ça c'est bien. Voilà. Ouais bon ils sont foutus, Donc euh, j'en ai pas besoin. Donc euh, j'ai pas besoin de les nourrir en plus c'est un kit gratuit sur ce serveur il y a aussi un kit euh, new ça c'est bien on peut pas l'atteindre hop là comme ça voilà Ah, je déteste les arbres trop hauts comme ça Ah, c'est gênant ok bon ici un arbre on va essayer de trouver un maximum de minerais et de se faire une très belle maison voilà ce sera la maison présidentielle et je... en, attendant, je... en attendant que je coupe du bois je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement bah, de... de mon pays Le fonctionnement de la nation est simple je vais vous le résumer vous devez obligatoirement respecter les lois ou vous aurez une... Une amende salée qui peut varier de 5 à 640 diamants. Au contraire, si vous êtes un citoyen actif et honnête qui veille au bon développement de notre patrie, vous serez récompensé comme il se doit. C'est pour ça que les grades millionnaires, multimillionnaires, milliardaires et multimilliardaires sont là. Il est possible d'obtenir ces grades en étant actif sur Discord. Pour les guerres, la nation n'est pas prête et nous ne désirons absolument pas de guerre. Mais si notre nation nous énerve vraiment, nous et nos alliés allons vous le faire regretter le commerce est totalement libre dans le pays si vous désirez créer une entreprise, c'est simple envoyez ce message dans hashtag entrepreneur, c'est le recrutement donc il faut mettre le nom de l'entreprise, le but de l'entreprise l'âge de l'entrepreneur et le niveau de ressources Pauvre, moyen, riche ou péter de thunes voilà, voilà. s'il y a des petites modifications à faire, dites le moi dans les commentaires et donc voilà, vous avez compris un petit peu le fonctionnement donc euh, c'est assez simple mais en même temps inédit donc euh... Voilà, je trouve que c'est une bonne manière de gérer un serveur. Donc si vous voulez le lien du Discord, il est tout simplement dans la description. Alors moi je vais me mettre au minage. Donc déjà c'est quoi ça C'est du slate. Google Traduction, tu le mets, s'il te plaît, là. Slate, c'est de l'ardoise. Alors, Slate, Slate, Slate. Ouais. Y'a. On peut pas. Je sais pas trop c'est quoi finalement. Mais bon, on prend quand même. Ça doit être un truc comme les. Comme la concrète j'imagine. Ah, ok, Donc on va construire une mine. Alors, comme ça. Ouais, quelques petits coups de lag. Voilà, hop là, comme ça. Non, c'est pas ces réglages. il oh, y a un loup qui est tombé. Un... un chien. continue notre minage. Ok les gens, ça fait plus de 20 minutes de minage donc j'ai trouvé des minerais instables comme la Unstable Redstone qui donne un liquide bizarre, du cuivre, de l'étain, du marbre, du diamant noir et du diamant normal. Je suis super content de cette petite séance de minage. Ok, euh, allez. Ah, oui. ah oui, et je vous ai pas dit, là je suis en train de construire la maison présidentielle et je suis en train de terraformer un petit peu la zone donc euh, c'est pour ça que je pose un petit peu de dirt. Voilà, donc là, j'ai, là, le micro il change parce que je l'ai mis dans une position un petit peu meilleure et je suis en train de record avec un, me... avec un meilleur logiciel de record. Et voilà. Et j'ai découvert un bug avec les loups, quand on passe la souris sur les loups, bah ça fait un truc bizarre. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une alliance avec moi, euh, vous allez juste aller le dire dans les commentaires, après on fait un petit vocal à l'aise, là où on parle de ce qu'on compte faire avec nos alliances sur Discord, donc mon Discord est dans la description. Et le Discord de la Russie aussi. Donc mon Discord est en développement, mais moi je parle de mon compte, du Discord, mon tag. Donc là, cet épisode est un, un petit peu calme, posé, euh, et tout ça. Mais dès que je vais inviter mes amis, euh, qu'il y aura un petit peu plus de peps, de d'action. Ok, donc là je vous explique. Là en fait, je suis en train de chercher du bois pour euh, débuter la construction de ma maison présidentielle. Donc après ça, c'est la fin de l'épisode et voilà. Ok les gens, je crois que c'est tout pour cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à plus.